وديزم مننا قال له مننا انا ليه لماذا يدوسونني ما ادري جا أمازون يطاع لعبة باين يا ريت اشحن 19 على البومب ده 10 لا فيلم كان <تصفيق> دوكو <تصفيق> Ouais, faut, faut être optimiste. la, limite, gare, Parfait. Parfait, bismillah. Laisse-moi te faire. D'accord. Goûte. Goûte, goûte. C'est Ah, C'est sérieux. C'est sérieux. non, Non, Ah, du coup on a rejoint l'autre côté euh, de la côte On a rejoint directement euh, les macaques et les babouins Je sais pas c'est quelle sorte d'eux oh, wow. je... <rire> me... hein? Ça c'est beau hein? C'est beau de fou frère <musique> <laughs> il se fait attaquer par... Waouh, il y a une grosse et tout, frère. Sar, quel plaisir. Déjà bien, Angel Kshna, là, là, là, là, là, C'est là, là, là, là, la là, On là, là, là au pied de Gouraya euh... c'est beau ça ça tout ça magnifique <rire> euh, du coup Naam, euh, une deuxième fois euh... Euh, une deuxième fois c'est quoi ton ressenti c'était c'était bien voilà. c'était euh, cool je pense qu'on va avec les On s'aventurer. C'est un Et euh, bien calme de fou, frère. La piscine, c'est beau. Nous avons Alors... vu une tu piscine. Tout ça, frère. Tout au long du cap. Tout en vrai, c'est une belle piscine. Eh, elle elle est jeune, elle est jeune, elle est elle est On va continuer le vlog après elle euh, Ok, ok, c'est un de Voilà, uh, c'est beau, c'est bien. Du coup, mais vais du faire Je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 non, non, non. Bonne chance à Alors on est arrivé là comme vous pouvez le voir en arrière-fond On est arrivé, faut... ouais, arrivé. Mishma Mishma, Mishma Un peu plus fort ouais. il ouais, faut, faut être optimiste Force toute comme un l'air Je C'est du coup ah, Ouais, il y a des gens. Un Non, c'est ça, le pense je pense. aller Cap carbon. il y a des gens qui des batailles, comme hein, ça. Attends, attends, attends. Eh, bien, tu chutes, alors Eh, zob, Ok. Bah, l'a fini. Tu es comme une merde c'est le cas de de fou. Très le ne de pas tu ne même pas. Mais c'est Il Non, je ne pas. le C'est C'est C'est la... C'est C'est de la sont normal. Le niveau de la merde. Ne laisse pas la merde. C'est C'est un C'est un C'est un un fait la Chut, les pas C'est C'est Frère là derrière, tu peux un peu le Et du coup, les jeunes C'est c'est le C'est normal, le C'est C'est ce qui veut dire... Un mec Je pense... Je la file. Hé, à la pompe. Ah je gratuit. C'est comme ça. comme ça. ça. ça. C'est bon dit c'est quoi votre ressenti en oh, frein les lois de la Je suis <laughs> Oui. est ce que tu es <muchas> rembourser <muchas> Je pense <muchas> 20 000, mais oui, 20 ma Il 400 000, 400 000 par jour. <muchas> <muchas> 22. Eh non, mais c'est. Zara qui Parce que pas là, je suis. je suis. je 50 000. Shalma alaikum. Eh, l'Akhad d'attraction Astérix. alors il y a des grands rues vraiment Vous invisibles. Là, je à 18 euh... Non. Que... Ouais, trop bien. C'est normal. C'est normal. C'est normal. C'est normal. C'est normal. C'est C'est C'est normal. C'est C'est C'est normal. C'est c'est la physique de plus ça plus elle bon plus. Ah, sérieux Waouh Et si c'est une winner qui un levier. je allez, tout le monde s'en va les couilles. Allez, je m'éloigne, Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il a ah, okay. Ah, là, c'est Eh, Ils sont relous. Trouvez Guess dans Pokémon. là, il est grand, frère. Il est grand au sens propre. Il fait 2 mètres. Et maintenant, a Ferfer. Je suis Talentola. Je là Je suis là Je suis là On va venir te chercher à l'aide d'une. Bon <laughs> on va <juste laughs> voir. Bon. Bah. Il va se va se va vous plaît. va se S'il vous plaît. Parce qu'on a commencé à pied. L'aventure doit se finir à pied. Ouais. Ouais. Et après. On va... On va... On va... va... va... va... Juif, juif, Cimetière, c'est Jésus-Christ, marie J. Marie-Antoinette, l'essentiel. Bien. أخلع إيش حال مزلهم شمال يا إيش حالهم مزل شمال بوك بابوك إيش حالهم مزل نزح كنا نزح